Et eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Très content de vous retrouver bien sûr Regardez ces petits jets d'eau que je me suis improvisé Alors je sais plus du tout si je vous ai montré ça euh, dans la dernière vidéo ou non Je me sens un petit peu idiot Eh hey, c'est quoi ce vent qui souffle là Ah non c'est pas du vent, c'est du feu Ah c'est ça d'accord, très bien Bon j'espère que vous allez bien les amis <rire> Nouvel épisode, nouvelle vidéo Alors je sais même pas si euh, on peut qualifier d'épisode ce qu'on est en train de faire En tout cas cette aventure est formidable Merci pour vos commentaires, je le dis à chaque début de vidéo, c'est génial. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour les tacos, les tacos si je puis dire. Euh, je voulais un petit peu qu'on discute aussi par rapport à vos réactions, vos idées. Euh... Alors avant toute chose, d'ailleurs je voulais vous parler de ce coaster là pour euh, juste pour qu'on clo... qu clôture, voilà, qu'on clôture le sujet de ce coaster par rapport à cette histoire de zone de freinage. Euh, puisque vous savez j'aimerais qu'il y ait un bon rendement parce que c'est un coaster qui est quand même très prisé Et j'ai aucune envie de changer le layout, euh, la thématisation bien sûr qui va bouger mais le layout je veux pas le bouger trop chiant euh, Et par contre il y a aucune zone de freinage donc niveau réalisme c'est quand même pas terrible Et euh, certains m'ont dit en commentaire oui bon mais en fait tu peux quand même mettre une zone de freinage ici mais alors le problème, number one, si je mets une zone de freinage là, comme dit, j'aime pas l'idée d'être arrêté là alors que ça pue derrière les frites, la graisse et tout, tout ça. Bon, et au-delà de ça, le vrai problème, alors on peut aussi faire une zone de freinage là, mais le vrai problème, ça veut dire que le coaster ne partira pas avant qu'il y ait un wagon là. Donc ça veut dire que ça va être encore plus long. C'est-à-dire qu'il va falloir, ça va pas du tout être rentable. Le premier wagon va partir et puis on va attendre pendant tout longtemps qu'il va faire le truc, il va revenir, le deuxième va partir... Et tous les autres vont être bloqués, alors que là, bah, ça va s'enchaîner, tu vois, dès que les wagons seront à 3 quarts remplis, ça va s'enchaîner. Alors pour augmenter le rendement, euh, même si je ne pense pas que ce soit le truc le plus réaliste, mais du coup on a mis donc 6 wagons au total je crois, euh, j'ai réduit le temps maximal d'attente, j'ai réduit le nombre minimum de passagers, je ne sais pas pourquoi c'était à capacité max, donc normalement ça devrait aller un quand même un petit peu plus vite, euh, relativement pas mal. Donc voilà un petit peu pour ça, je voulais absolument en parler, en tout cas, euh, non, -y. voilà, il y a des zones de freinage dans ce coaster là, il y aura Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de zone de freinage dans ce coaster là euh, Donc on va refaire le, le cascade Est-ce qu'on va le faire dans cette vidéo C'est une bonne question J'avoue que je fais cette vidéo parce que j'ai envie de la faire Mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire Je veux juste vous montrer ce que j'ai fait et puis on verra l'accélérer ce que je vais faire euh, Là je vais vous montrer les tacos euh, Alors il y a un truc qu'il faut savoir aussi, donc j'ai vu tous vos retours, on va en discuter, mais juste par rapport au bâtiment, euh, juste par rapport au bâtiment lui-même, c'est vrai qu'on a tendance à le regarder d'en haut, et se dire que bah, c'est pas chouette quoi, évidemment c'est pas chouette. Alors j'ai rajouté des panneaux solaires, et mine de rien ça fait quand même pas mal, hein. <rire> en vrai, on passe quand même d'un truc comme ça, hop hop, à ça, c'est déjà sympa, c'est un petit kiff, bon, et puis c'est important pour l'électricité, puis autant profiter de toute cette euh, superficie. Non mais c'est vrai qu'on a tendance à le voir d'en haut Et frère quand tu regardes des parattractions de en haut C'est absolument à vomir Mais c'est normal on s'en bat les Il faut pas oublier J'avais oublié et alors j'ai repris le, le recul Mais en prenant le recul regarde je suis un visiteur Bah mon ref euh, à part les, les murs qu'on qu va pouvoir faire du relief Parce que là les murs sont très plats mais Frérot, Et puis l'intérieur bien sûr qui n'est pas fini Mais bah il n'y a pas besoin de faire un dessus euh, absolument complexe Donc c'est génial J'avais complètement oublié qu'un visiteur ne, ne pouvait pas être plus grand que... Allez un visiteur peut pas être plus grand... Bah, là, je crois que je te fais 2m10, 2m20 là. Donc, ça existe. Mais quand même. Donc, en vrai, En vrai, ça va. En vrai, ça va. Je vais mettre le jeu en pause en attendant. Parce que vous entendez. Euh, je suis en train de vous euh, spoiler des choses qui arrivent par là-bas. Donc, euh, ouais, alors, bien sûr, il y aura de la végétation par-dessus. Et, euh, et donc, des reliefs sur les côtés, etc. Et puis, même pour. Euh, alors, pour ici, je pense qu'en vrai. Euh, je pense qu'en vrai, on s'en fout. Pour le parking, on n'a rien à péter. Ah, bah, vous avez vu la nouveauté, par contre. Euh, juste ici aussi. J'ai euh, alors j'ai voulu commencer l'hôtel mais au final je, je, je, je, chie colle, hein. je chie dans la colle je chie dans la colle je, je pas à me motiver à faire vraiment un hôtel à construire un hôtel et encore moins faire l'intérieur il y en a qui veulent que je fasse l'intérieur mais j'avoue je suis pas du tout motivé à faire l'intérieur donc on se retrouve avec des préfabs et, et rien de plus alors juste rajouter des murs là waouh dans lesquels on peut mettre des, des poubelles waouh eh il y en a des idées de colo hein. tout ce que je veux c'est que là il y a une petite fontaine ici j'aimerais bien qu'il y ait un petit jardin tu vois et qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'en fait là il y ait une place et qu'on puisse faire des feux d'artifice Vous voyez ce que je veux dire là il y aurait des feux d'artifice Ou enfin même les feux d'artifice d'ailleurs ils pourraient être là haut derrière tu vois Et là les gens dans leur, euh, bal sur leur balcon ils ont la vue du parc tu vois Donc je sais pas encore trop comment faire J'ai allongé donc le parking pour faire un parking spécifique pour les gens de l'hôtel Dans tous les cas je veux que ce soit un petit hôtel hein. Fini ou pas fini je veux que l'hôtel il soit petit donc il euh, n'y aura pas un milliard de places de parking et puis au pire vous cassez pas la tête et les gens ils se gareront là même si ce sera pas possible Mais donc en gros voilà là ce sera un espace plutôt privé protégé avec justement les, les gens qui pourront de l'hôtel qui, euh, qui se gareront là euh, Bon il y aura un trottoir, un chemin spécifique là c'est pas encore fait mais en gros c'était un petit peu, peu l'idée Alors passons, euh, passons au taco, je vais parler aussi de concours juste après justement euh, ne vous enflammez pas euh, Voilà donc j'ai changé des choses sur le parcours par contre, je n'ai pas changé le parcours. Je vous ai dit que j'y tiens et je ne veux pas changer le parcours. Alors, bien sûr, quand on rentre, malheureusement, on n'a pas le choix de se mettre de nuit. Et c'était ça, mon, ma problématique. Vous êtes très gentil dans les commentaires. Je suis absolument au courant qu'il existe euh, ça, cette caméra d'attraction, machine à voyager dans le temps. Messieurs, dames, voilà, ça fait maintenant un, un an que j'ai le jeu. Je le sais, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur d'autres parcs. J'ai déjà fait des dark rides. Je le sais qu'on peut voyager dans le temps et c'est super. Moi le vrai problème, ce qui me dérangeait, c'était que bah, malheureusement quand tu rentres là à pied, bah t'as pas le choix de changer l'éclairage, parce que là c'est absolument nul. Ça, ça me plaît pas quoi. Bon après euh, on s'y fait hein. mais moi j'aimerais vraiment qu'il fasse vraiment noir à l'intérieur tout le temps. Comme ça. Voilà, moi je veux qu'il fasse comme ça. Et on ne peut pas malheureusement c'est comme ça, mais, euh, mais donc c'est bien dommage. Donc, voyons voir ce que j'ai changé sur le parcours. Euh, ben en fait c'est l'occasion de faire un, un on-ride Parce que oui j'ai fait des automations Et en fait j'ai fait des mélanges de vos idées Enfin vous allez très vite voir Alors attendez parce que sinon les gens vont me crier dessus Je vais désactiver ça parce que En fait vous aviez pas vu qu'il y avait déjà des animations dans le dernier épisode En fait dans le dernier épisode j'avais déjà mis ça hein, si vous regardez bien hein. Mais bon tout le monde en commentaire me disait euh, Mais, mais c'est gentil par contre Vous êtes pas forcément tous euh, au courant euh, que je suis au courant quoi Surtout qu'il y en a qui me découvrent et je vous en remercie Et je vous souhaite euh, la bienvenue Donc merci pour votre bienveillance et merci pour vos astuces même s'il y en a que je connais, et il y en a forcément d'autres que je ne connais pas, donc merci à vous Donc voilà, c'est les égouts de Yara maintenant avec des rats. Voilà, c'était la petite subtilité, vous m'avez dit, ça fait penser aux égouts dans Far Cry 6 C'est une très très bonne idée, voilà, hop, là on se fait attaquer par Totor l'Alligator Le jour se lève, la transition, elle est dégueulasse, mais bon, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement Voilà, ah, un éléphant, parce qu'un éléphant roi se trompe parfois, et danse aussi mal que vous et moi voilà, on rentre de nouveau à l'intérieur. Là, je me dis, et franchement, la vérité, mon euh, parattraction, il est déjà incroyable. Je me permets de mettre pause. Le parattraction est déjà incroyable. Dans la vraie vie, vous ne trouverez jamais un parattraction aussi stylé que le mien. <rire> non, je rigole. Mais donc, en vrai, là, bon, là, il manque, il n'y a pas de lumière. Mais on s'en fout de mettre de la thématisation ou quoi. Là, c'est juste de la, de la lumière et des décorations qu'il faut et des barrières. Parce qu'évidemment, là, c'est pas possible. Mais par contre, des décorations de type euh, euh, pour thématiser, il n'y a même pas besoin. Là. Franchement, on s'en fout, on voit tout en dessous Enfin vous avez compris c'est une phase de transition ici quoi Voilà Hop on passe ici Moi j'aime bien le fait que tout soit ouvert aussi Voilà Bon là je changerais je pense que j'enlèverais l'herbe pour mettre autre chose Je n'ai toujours pas fait Donc là transition dégueulasse mais on n'a pas le choix Alors on va conseillé de mettre des portes noires vous savez les, les murs noirs Mais je trouve ça absolument nul Et je suis au courant que ça existe ne vous inquiétez pas Mais je trouve ça nul Et là j'ai ajouté l'automation de course poursuite de police Vous voyez la police qui est cachée Alors il faudrait que je la cache un petit peu mieux mais c'est pas grave vous m'avez proposé ça en commentaire, c'est une très bonne idée Résultat, attention les vélos Voilà, et tout est bien calculé La voiture s'arrête bien comme il faut, la voiture repasse Et on se prend pas l'animatronics dans la gueule Et ça a le temps de se recharger pour le taco suivant Et ça je suis content Voilà, alors ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas eu tous les bruitages Bon enfin voilà euh, Il fait jour, nuit, jour, nuit, c'est incroyable, il se passe plein de choses Mais ça c'est le temps qui change, ça c'est pas euh, mes automations c'est juste le hasard. Voilà, là on rentre de nouveau. Voilà. Là je crois que j'ai rien changé. Ça va être la zone des dinosaures que j'ai bougé. Euh, et certains vont dire Ah Tu as fait ton rebelle, Mkolo. Tout à fait, j'ai fait mon rebelle. Puisque euh, j'ai trouvé ça cool. Au contraire, qu'il n'y ait pas spécialement de transition entre la zone dinosaure et la zone ville. Pourquoi Parce que de 1, bah, c'est un mini taco. Quand même, pas déconner, il y a quand même pas mal de budget là-dedans. Deuxièmement, dans Far Cry euh, 6, bah écoutez, il n'y a pas non plus de délimitation entre la ville et le. Et le, la zone préhistorique Donc moi j'aime bien, euh, ça permet voilà de faire un choc il a pas besoin de mettre deux murs, ça ferait tout moche Franchement moi j'aime bien J'ai rajouté les automations aussi, les dinosaures ils nous attaquent Enfin ils font des bruits, et j'en ai rajouté un gros là Regardez, oh voilà Alors ça fait pas exactement ça comme bruit un dinosaure J'en suis bien conscient, en même temps Qui peut prouver le bruit d'un dinosaure Je ne sais pas, bon mais voilà Et puis alors pour vous montrer euh, là du coup Vous voyez à chaque fois, là, donc là on va regarder ce taco Et donc là la voiture va se remettre En place à chaque fois, vous voyez sans aucun putain de problème bah, elle veut plus se remettre en place Ah voilà elle se remet en place pendant que l'autre taco arrive oui, voilà. oui Donc du coup il le voit pas Bon il l'entend hein, ça on peut pas faire autrement Voilà à chaque fois il revient euh, au bon moment Voilà je remets en accéléré Et c'est toujours comme ça voilà. Et la voiture revient sans aucun problème Et puis là pareil pour la madame qui se relève Et bah c'est bien calculé parce qu'elle va se relever juste après que la voiture passe Tac Et voilà et elle va jamais lui rentrer dedans Voilà et ça se passe toujours comme ça C'est fou hein ah, c'est super bien calculé, ouais je sais bien si Non mais en tout cas voilà, euh, je suis assez content Et au final, pour cette histoire de concours Pour les tacos, et eh bien je ne pense pas en faire euh, Et ça tombe bien Parce que c'est vrai que euh, vous n'êtes pas non plus Très chaud en soi pour, pour, pour les tacos Et je peux comprendre absolument parfaitement Il y en a qui préfèrent largement faire euh, Je sais pas moi, des, des coasters justement Des concours coasters, vous êtes peut-être plus à l'aise Là-dessus, et donc c'est bien normal Donc je me dis, je ne vais pas faire de concours là-dessus Et je vais laisser tel quel Parce qu'en vrai c'est vraiment bien quand on le plonge dans le noir, je le rappelle, il manque des lumières, il manque euh, voilà, quelques éléments de décoration, et puis pour l'extérieur, il manque de quoi l'habiller au niveau des côtés. Au niveau du dessus, eh, hey, tu me vomis pas dessus Au niveau du dessus, on s'en fout un peu, c'est pas prioritaire, et puis comme dit, ça permet aussi de, mais je sais pas en fait ça, on dirait un peu une zone, euh, on dirait un peu une zone backstage, alors que ça ne l'est pas du tout, mais bon, ça va permettre peut-être de, de faire des choses. ça reste, euh... ça reste à voir. Euh, aussi j'ai pensé un truc justement par rapport à ces fameux concours. Si me venait à l'idée de faire un concours, donc comme dit pour, pour aujourd'hui, c'est vraiment pas prévu. Mais j'avais pas pensé un détail, moi je pensais euh, vous offrir des DLC. Mais en fait c'est complètement con. Parce que pour avoir accès à ma map, bah il vous faut déjà les DLC. <rire> donc je peux pas.. Vous <rire> savez ce que je veux dire Si vous n'avez pas les DLC vous pouvez même pas utiliser ma map. Et, et donc voilà, et si vous avez les DLC bah je vais pas vous offrir les DLC puisque vous les avez déjà <rire> Donc du coup ce serait plutôt ouais, comme suggéré en commentaire peut-être des cartes cadeaux euh, Eneba euh, Cartes cadeau euh, plateforme que vous voulez euh, Steam, Google Play, enfin comme vous voulez, même si le plus rentable ce serait Eneba puisque tout est moins cher Mais tu m'as compris Donc éventuellement avoir là dessus si vous êtes chaud Mais déjà on verra pour, euh, pour un concours Parce que vous voyez ce qui, qui m'embête pour l'hôtel c'est que euh, J'ai vraiment pas envie de le faire et en même temps, j'ai pas spécialement envie de faire un concours. Pour le moment, en tout cas. Parce que j'ai pas envie que ça m'échappe. J'ai pas envie que ça m'échappe. Dans le sens où j'ai pas envie que le projet. Parce que tout, tout est de moi. Et j'ai pas envie que le truc, la pièce maîtresse. En tout cas, un hôtel, c'est pas non plus la pièce maîtresse. Mais l'hôtel, ça reste quand même la résidence du parc. J'ai pas envie que ça m'échappe. Et que ça ne me ressemble pas. Et vous voyez ce que je veux dire un peu Donc c'est un peu compliqué. J'ai le cul entre deux chaises et ça me saoule. Tout simplement bon voilà vous avez à peu près mes problématiques je vous ai montré euh, ce que j'ai fait ça reste à voir ça reste à réfléchir Mais en tout cas c'est plutôt sympa et là je sais que c'est peut-être pas le meilleur choix que je vais entreprendre Mais je vais faire une pause euh, parce que j'ai quand même bien avancé sur les tacos Je vais faire une pause et je vais arrêter de, de m'acharner ma, de, de, de, de sur cette zone là Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas parce que j'ai peur de refaire les erreurs de m'éparpiller à droite à gauche euh, C'est pour ça que j'évite de, de, de m'occuper de là d'abord et on va rester concentré sur une zone. Parce que ce qui me dérange aussi, c'est que là, par exemple, le jungle... Bah donc depuis, on l'a on vraiment, euh, vraiment bien fait. Mais on peut toujours faire plus. Bah, on peut toujours faire plus, là c'est vide. Et le problème c'est que du coup, si je peux appeler ça un problème, je me suis éparpillé. Je suis retourné derrière là. Je suis retourné là, en train de faire cette zone là. Et résultat, bah, j'ai délaissé ici et j'ai pas encore continué. Et puis j'ai pas spécialement envie de, bah, de thématiser pour le moment là. Donc est-ce que <rire> me viendra l'envie plus tard Je ne sais pas. Là tout ce que je sais... C'est que j'aimerais continuer le parc Et, euh, et notamment euh, bah, le cascade Pouvoir refaire ce coaster euh, De manière conviviale Voilà sachant que j'aimerais bien garder La file d'attente là Parce que en vrai devrait Sartek le dégrader j'ai envie de te dire En vrai la, la file d'attente elle est pas mal là hein. Là on pourrait Changer pour faire une vraie zone de stockage euh, Ajouter une zone de Prioritaire Complètement ouais Ajouter une zone complément prioritaire euh, donc faire une vraie zone de stockage euh, symétrique. Alors ah vous m'avez dit, non vous m'avez dit comment on appelle ça. à chaque fois j'ai une zone de stockage mais c'est une zone euh, en bétail. Bétail de vache là où je sais plus. <rire> oh, c'est pas joli. Euh, ouais parce que là j'aime bien la file d'attente ici là. Ah bah ça manque de fleurs là frérot, qu'est-ce que j'ai foutu Ah ouais ça manque de détails mais l'idée là. L'idée est là. Et euh, la station je vais la laisser là et puis ça va être le layout ce qui va complètement.. Mais alors complètement changer. Euh, je pense. Euh... Et puis là, ce serait une vraie zone de freinage. Ah ouais, ce serait chouette quand même que les wagons s'arrêtent là et fassent une pause, par exemple. Tu vois. Ok, bon, il y a moyen de faire des, des belles choses. Et puis pour ce qui est de cette zone, euh, j'ai envie de dire... Euh, cette zone piscine, cette zone aquatique, je pense. Alors je me suis... C'était plutôt cool, j'ai bien aimé faire ça, mais je pense qu'on va tout simplement l'enlever. Et pour être sûr de ne pas me regretter, euh, je sais pas quoi. Mais je vais pas perdre plus de temps, je vais tout simplement supprimer. Que personne ne vienne me dire que c'est dommage, la vérité c'est que c'est pas réaliste. On est en train d'essayer de faire un truc réaliste au mieux Donc déjà ça hop, ça dégage On n'est pas euh, à la piscine municipale du coin frérot On est dans un parc d'attraction Et là il n'y aura pas d'hôtel donc euh, l'hôtel il sera là-bas Donc euh, c'est complètement débile Donc je vais enlever euh, ce que j'ai fait Et ce sera très bien Et je peux récupérer ça merci Bonsoir Donc euh, voilà un petit peu euh, l'idée Voilà un petit peu l'idée On va refaire le cascade du coup On va commencer à, à refaire le layout du cascade dans cette euh, vidéo J'espère que vous allez kiffer euh, alors qui dit refaire le layout du cascade Dirait peut-être d'abord De voir pour les allées. et ça ça va me prendre la tête Et ça ça va me prendre la tête Alors dans un premier temps On commence, à, on commence ensemble je fais pas encore de coupure euh, J'espère que ça vous dérange pas J'espère que vous êtes euh, carrément là euh, Avec WAM Et euh, que vous kiffez votre life Donc attendez je remets juste aller avec bordure oh, Oui parce que alors j'ai réfléchi Pour le moment je sais pas mais là vous voyez J'ai tout customisé c'est chouette j'ai également customisé là avec les trottoirs. Mais est-ce que vraiment je vais avoir envie là de customiser avec les trottoirs partout C'est la vraie question que je me pose parce que ça va me prendre la tête. Comment je vais faire le lien entre le trottoir et l'entrée euh, d'une attraction Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est à dire que. Bah voilà, tout bêtement là, imagine j'ai un trottoir. Alors, attendez, parce que j'ai la flemme de retrouver le, le machin. Je vais te prendre le plus petit là. Franchement, j'ai un truc petit là. On va prendre ça. Imagine là, j'ai un trottoir. Imagine j'ai un trottoir. Imagine l'allée elle ne bouge pas, elle est comme ça. Donc là je me fais le trottoir. D'accord Voilà, parfait. Là il y a le trottoir là. Et eh bien je fais comment Je fais comment pour... Euh... Bah non, bah c'est bon. Bah je suis en tocard Bah ouais Bah ouais, bah du coup j'ai répondu à ma question. Bah en fait je vais peut-être faire des trottoirs, du coup... Euh... Bah là ça changerait la file d'attente, c'est un peu dommage, mais... Mais... Ouais euh... Everything is possible, like a... Like a hobo Ok bah du coup on va faire ça Alors déjà Ah ouais j'ai ce bâtiment souvenir photo Et oui parce qu'il y a la sortie de ça qu'il faut pas oublier Oh oh, là, là, là, là, Le début des problèmes Le début des problèmes Et eh bah écoutez ce qui est plutôt pas mal J'ai envie de vous dire En plus comme on a fait de la montagne là Enfin la montagne la colline pour euh, Ah ouais Oh mais attendez mais ça va changer pas mal de choses dans mon délire là Attendez Merde Ouais bon, je décasse un attendant En fait, ce que je vais faire eh, C'est ça, je vais commencer à m'éparpiller partout et c'est pas bon Mais c'est pas grave, je m'en bats les steaks je... Attends, je vais supprimer ça, ça servira à rien Si j'aplanis là le. Jusqu'aux fondations euh, Intensité, tac, j'agrandis Je vais en profiter parce que, tu vois C'est quand même vachement petit, alors autant en profiter pour faire un truc réaliste Comme dit, euh, oublié le coaster qui a Le, le coaster cascade, euh, il sera pas comme ça hein. Par contre, je me suis fait arnaquer Là, euh... Je me suis fait arnaquer sur le dessous quand même là S'il te plaît, sois cohérent Michel Voilà, et peut-être Pourquoi pas, à ce moment là J'ai envie de vous dire Je me suis lancé dans un délire là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça Mais c'est pas grave, on va lisser Bien sûr c'est pas comme ce que j'imaginais C'est pas comme ça qu'on imaginait la vie Comme dit faites pas attention au coaster à gauche On s'en fout On va creuser Voilà, histoire de, de faire un truc euh, Smooth Fluide. Voilà, c'est. Alors, les gars, les, les, pla... les planètes Coaster fans vont me juger fort de la façon que je le fais. Mais là, ça y est, je suis stressé. Je me sens observé par la communauté. Donc, j'essaye de faire au plus vite. Et en même temps, je me chie dessus. Voilà, ça vous donne l'idée. Là, on rajoutera des pierres. Bon, et eh bien, globalement. Oh mon dieu. Là, faut pas regarder ici. Hein. Voilà, il y aura des pierres partout. C'est formidable. Et je parle pas des palmades. Hein. Du coup, oh putain, je suis désolé. Euh... Si je supprime ça, il se passe quoi Bah ben, y'a plus rien, c'est bon. Pas... <rire> euh... Ah Bon, attendez, c'est quoi comme bois, là C'est ça, c'est parfait. Et b ben, à ce moment-là, je me serais dit que la sortie, on pouvait la faire... Ah euh... Euh, ben ça marcherait pas, c'est pas à la même hauteur. Mais qui s'il me fait, lui Oh, dommage. Ah oh, bah c'est pas grave, j'avais une idée, mais euh, elle est pourrie, de toute façon. C'est pas grave. Allez, hop. Euh... Voilà. Bah à ce moment là donc là je vais juste élargir euh, Élargir comme, comme comme, On va pas faire un truc trop grand non plus en fait Y'a pas besoin de faire un truc trop grand Les gens ils arrivent à passer sans problème Là je prends les, les petits panneaux de sens interdit Bam Bon on changera et puis là je vais remettre le, le bâtiment là Les souvenirs, la photo La photo souvenir bien sûr C'est la fofo, c'est la toto C'est la photo souvenir La question cocoquine alors attends, comment je fais là Ah Voilà qui est fort en béton Ah bah c'est pas mal euh, Attendez, bah c'est pas grave, on va aligner sur l'angle, on va aller un peu plus loin. Hop, hop, voilà, on va faire les naïfs. Voilà, c'est bon. Problème réparé, travail terminé. Hop, je fous ça ici, bien au bord. Looney Balloons, voilà. Attends, peut-être encore rapprocher, voilà, comme ça on voit pas la bordure. Hop il a fini, Luigi, là. Et puis, euh, puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà, tac, un petit un, un sens interdit, là. Voilà. Hop, et puis l'autre sens interdit, là. Et puis voilà, c'est carré, c'est pesé, c'est remballé Et là, ça permettra de faire de la... De, bah, des de, de, de trucs jolis. <rire> Éventuellement. <rire> voilà. Euh, et bah, c'est parti, du coup. <rire> c'est parti pour le cascade. Alors, oui. Est-ce que vraiment, l'entrée... Mais c'est débile de faire l'entrée aussi loin, du coup. On a, on a tout fait euh, cohérent, et puis là, il y a cet intré... entrée, l'entrée qui est là, pour un coaster qui est là. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Là, il y aurait de l'espace pour... Euh... Ah, je sais pas, en fait... Vous voyez, j'essaye de, de, de... Il faut que je supprime tout pour avoir une idée globale. Euh, ça aussi. En fait, je me dis que bah, les allées, elles ont pas besoin d'être gigantesques, comme on l'a vu là. Hein. Souvenez-vous que bah, tout ça, c'était une grande allée avant, alors que là, maintenant, il y a... Y a, y a besoin enfin, c'est plus c'est une petite allée genre. enfin c'est une grande allée mais mais réaliste quoi pas un truc de 1 km de large et du coup ça ça m'incite comme un débile à me dire ah bah j'ai de la place pour ajouter peut-être un flat ride un ainsi un et ça oh d'ailleurs faut que je vous en parle faut que je vous en parle les amis j'ai une idée de j'ai deux idées déjà dans un premier temps j'ai envie de placer un flat ride maintenant il faut que je trouve lequel j'ai vu ça sur euh... j'ai vu ça sur TikTok comment j'ai fait pour tomber sur ça sur TikTok oh c'est ça c'est the flight alors niveau thématisation il euh, y aura du taf. Mais le fait que ce soit des avions tu sais un peu euh, un peu euh, jungle. Enfin je sais pas. Enfin je, du coup je considère ça comme des avions jungle. On dirait pas l'avion dans Far Cry 4 du traître, pour ceux qui connaissent Far Cry 4. Et ben voilà, bah, ça je me dis euh, j'ai envie de le placer. Ça peut être vraiment chouette. Juste ça ressemble à quoi euh, en action. Waouh. C'est des total en plus. Mais non mais ça tourne Ah non mais ça fait des tonneaux en plus mais c'est beaucoup mieux que ce que je croyais. on dirait des tortues carrément. Ah non, mais c'est chouette ça. Ah non, par contre, euh, pardon, je, je rigolais premier degré. J'étais en train de me foutre de la gueule du truc. Mais premier degré, c'est génial. Ça tourne sur lui-même. Je savais pas. Ah, mais c'est super ça. Ah oui, non, mais ça, il faut absolument. Parce que ça, c'est pas du tout forain. C'est très parc d'attraction ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça là. Voilà, hop. Absolument, il faudra qu'on le place. Absolument, il faudra qu'on le place. Bon, voilà. Deuxième idée aussi. Euh, je m'étais imaginé, mais c'est pas sûr qu'on le fasse. Et ça, j'ai vu ça sur TikTok aussi. Euh, finalement, bah, j'avais dit que j'utiliserais pas ça. Mais finalement, peut-être de faire des remontées mécaniques. Mais non pas pour le principe même de remontée mécanique. Donc, non pas pour prendre de l'altitude. Mais pour traverser une longue distance en ligne droite sans aucun virage. Et dans ce cas-là, ce serait pour traverser par exemple tout le parc. Et en fait, j'ai vu ça sur TikTok euh, où c'était une traversée d'un lac. Mais genre là, imaginez là Bon, bah ouais c'est ça en fait, imaginez la taille de ce lac. Et en fait c'est une sorte de remontée mécanique avec un côté ici Une station là-bas de l'autre côté Et tu traversais Voilà, par dessus sur cette euh, truc euh, mécanique euh, Voilà, vous avez compris Mais peut-être que je voudrais faire ça alors Pas pour traverser un lac, on... enfin je sais pas encore du coup Mais potentiellement pour traverser évidemment le, le parc Enfin euh, ça restera euh, bien sûr à voir parce que tout est amené à changer, tout est amené à bouger. Mais voilà, je vous parle un petit peu de mes idées. Euh, je voulais aussi répondre un petit peu trop tard, parce que beaucoup m'auront perdu, je pense. Mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Euh euh, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Attendez, on, on va voir qui c'est qui suit la vidéo jusqu'ici. Ah bah voilà, mettez en commentaire l'avion... L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux Je veux que, je veux que vous mettiez tous en commentaire L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux Alors bien sûr vous mettez les commentaires que vous voulez et tout Mais si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici Mettez euh, ça en plus En commentaire et comme ça c'est rigolo Et les gens qui auront pas suivi bah ils sauront pas pourquoi <rire> euh, Bah y a pas de tour infernal frérot il en a plus, hop ça dégage Du coup euh... Oh, allez je rigole bichette reviens euh, du coup Oui pour remettre un truc au clair euh, certains proposaient, et je pense que c'est à cause des dinosaures Ça vous a mis une mauvaise puce à l'oreille euh, Certains m'ont dit, oui tu pourrais faire les attractions de Jurassic World Je sais pas quoi, faire un truc avec les dinosaures, machin Ça fait jungle, également faire un truc Maya, machin Alors oui mais non, oui l'ambiance c'est la jungle Mais de Sons of the Green Hell Forest Le nom du parc En fait, euh... mais d'ailleurs pourquoi il n'y a jamais la suite là frérot C'est incroyable, Sons of the Green Hell Forest En gros pour mélanger euh... mes jeux préférés de type tropical Donc il y a Sons of the Forest Green Hell, euh, Far Cry 6. Un petit peu de Far Cry 4 quand même Voilà donc bien sûr c'est tropical mais il n'y a pas d'histoire de Maya Ça pourrait rentrer hein Si vraiment on se fait chier et qu'on sait pas quoi mettre comme déco Ça pourrait rentrer mais là en l'occurrence non Mais voilà comme ça vous le, vous le sachiez euh, voilà Mais par contre l'entrée de ce coaster en fait euh, Il faudra le mettre là hein. Enfin bah remarque non c'est bon en fait Vu que j'ai enlevé les allées ça me paraît plus euh, Sympa donc je vais pas toucher La file d'attente là Là on va faire le, le truc de vache là <rire> on va faire un truc à vache ah, J'étais pas obligé d'enlever tout ça par contre du coup Voilà Le parc à vache Non c'est pas ça j'ai toujours pas le, le, le bon terme Ah vous me reprendrez hein. Tac aligné sur l'angle Aller avec bordure et fil d'attente avec rambarde surtout Voilà La taille 3 mètres Après moi on m'a toujours dit Je ne sais pas pourquoi mais C'est pas la taille qui compte donc moi, bah, j'ai tendance à croire ce qu'on m'a dit. Euh, et remarque, mais non, mais en fait, on va juste faire une seule à bœuf comme ça, là. Ça va faire beaucoup plus d'espace de libre. Bien sûr, plus d'espace de libre. Et la file d'attente, en vrai, elle est déjà suffisamment longue. Par contre, moi, ce qui va me déranger, ça va être le, la file prioritaire. Comment je vais la faire ramener là La file prioritaire, elle pourrait rentrer là. Enfin, je veux dire sortir là, mais... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle passe là, en dessous. Oh. Oh. Bah écoutez Est-ce que c'est réaliste ou pas Parce que s'il y a une grande queue Le mec qui a son passe prioritaire il va quand même morfler Est-ce que ça passe ou pas si je fais par... si je commence la file prioritaire Genre là Parce qu'en vrai il gratte quand même pas mal de queue ouais. Il gratte quand même pas mal de queue Mais si maintenant il y avait un gros bouchon Bah le mec il se dirait que c'est pas rentable Enfin je sais pas en fait Écoutez, je vais essayer vous me direz en commentaire Et si vous avez pas compris ma question Vous inquiétez pas vous allez la comprendre regardez en gros, ma question, c'est savoir si je peux faire ça. Alors, on va quand même l'aider on va le mettre là. Voilà, on n'est pas des chiens. Et là, l'idée, c'est de la faire ressortir ici. Alors là, on peut pas. Déjà là, on a l'air un petit peu idiot. On n'a pas le choix. Ah, bah à ce moment-là, on va faire un truc symétrique si ça marche. Ah. Oh voilà donc, bah ouais. Bah ouais, il sera content quand même d'avoir gratté tout ça, non faut pas déconner non plus. hein. On peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre. Hein. Non c'est pas sa expression non plus je dis de la merde Voilà alors attends comment je vais faire Pourquoi ça bug là c'est quoi cette histoire Hop Ah euh, du coup descend descend Et là ok ça devrait être pas trop mal J'aime bien aligner sur l'angle Ah bah ça va pas être possible Et voilà Le travail ça me plaît pas parce que ça part en couille voilà. Oh, bah si en vrai c'est bien. Et eh, le mec, au lieu... eh, frère, au pire il prend son mal en patience ici. Et après il gratte tout le monde, hein. c'est quand même euh, faut pas déconner. Là il gratte absolument tout le monde en vrai. Hein. Non c'est pas mal là. Là c'est pas mal. Bon ben bah, voilà. Euh, ceci étant dit, ceci étant fait, n'oubliez pas le like, bien sûr. On va directement s'attaquer au layout. Moi je vous propose un truc. Je vous propose qu'on refasse un on ride avant pour pouvoir faire le comparatif d'après. Et comme ça vous allez me dire peut-être que vous allez trouver ça dommage le fait qu'on le change. On va essayer de garder peut-être quelques, quelques anciennes mécaniques Et puis évidemment on va, on va changer d'autres mais, euh, mais voilà, de toute façon je pense qu'on pourra faire que mieux maintenant Que j'ai l'expérience Alors compliqué quand même ce, euh, ce coaster parce que mine de rien on peut pas l'incliner de masse Ce coaster là on peut pas l'incliner de ouf Du coup c'est un peu compliqué mais bon maintenant que... Voilà ce qui est bien aussi c'est que comme je suis limité, je peux pas faire de looping, je peux pas faire de ci et ça, là voilà, j'ai pas le choix de, de miser absolument sur les air times Les Air Times You know Ah bien alors on se pète le, la montagne dans la gueule là Alors attendez je vais en accélérer quand même Hop Hop on monte Voilà hop Les petites caméras bien sûr Voilà, le parc il est beau là quand même hein. Voilà ça part donc je peux pas incliner à plus de ça je crois il me semble et c'est parti Hop là ça secoue hein Formidable Hop là Superbe Oh là là j'avais oublié Oh là là il y a du feu partout attention parce que le feu ça brûle Et là on se prend la montagne on est mort Ah heureusement on passe à travers Hop Voilà, bon, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là ah, J'ai bien réalisé que c'était n'importe quoi ah. Bon bah là on est bien trempé hein. C'est parfait On a un deuxième lift Superbe Je suis en train de réfléchir en même temps pour le prochain layout Qu'on va pouvoir faire justement Ah ouais j'aimais trop ce virage là Celui là je l'aime trop Et en fait il est nul à chier C'est marrant ça Ah c'est rigolo Quand on avait fait ça en live, on trouvait ça bien. Et en fait, c'est nul. Mais c'est complètement nul. En fait, c'est parce que je trouvais ça sexy. Regardez. Regardez. Je trouvais ça sexy, mais... On ride, c'est nul. Nul, nul, nul. <rire> ah, ok, d'accord. Euh, en fait, je réfléchissais comment rentabiliser le bordel. Parce que si je peux faire qu'un seul lift, ce serait vraiment chouette. Mais bon, si on en fait deux, c'est pas bien grave. Et du coup... Pour réfléchir à cette fameuse zone de freinage Faut quand même pas oublier que les visiteurs Ils ont besoin d'avoir de, de, voilà, leur dose de sensation Et que ça perd un peu d'intérêt Si c'est mou Par contre me semble-t-il que quand tu utilises ça L'intérêt des visiteurs quand même est assez euh, élevé Si on regarde l'enthousiasme Voilà Par défaut l'enthousiasme Vous voyez Voilà à partir du moment où t'es sur un truc d'eau comme ça L'enthousiasme il est quand même élevé hein Il est même plus Regardez, Il est même plus élevé dans l'eau là. Que dans la montée. C'est ce qui est quand même pas logique. Et sur tout le parcours, regardez l'enthousiasme. Là, quand ça descend, il est content. Très content dans le virage. Voilà, très bien. Bon, ça redescend vite, mais ça remonte vite. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire une partie. Euh, Telle qu'elle comme ça. Et après, zone de freinage. Et après cette fameuse zone de freinage, alors bien sûr il y aura tout un vrai parcours super stylé mieux que ça hein. Mais après là il y aurait zone de freinage et on retourne dans l'eau et l'enthousiasme du coup il redescendra pas Et, et on terminera dans l'eau avec un petit parcours euh, sympa Vous voyez ce que je veux dire Ouais je pense que c'est une bonne idée putain je suis en génie Ouais je suis en génie c'est bon Allez c'est parti les amis, accélérez Bref Excusez-moi Mais écoutez les amis, je suis vraiment, mais alors vraiment super content, super satisfait de, du layout que j'ai réalisé. Euh, j'ai pas encore fini la thématisation, les décorations et tout, c'est pas du tout terminé. Mais j'ai déjà les premières bases, les premières idées avec des animations, des animatronics. Mais vraiment pour juste se concentrer sur le layout, mais je suis... Mais tellement content Alors j'ai même pas envie de vous faire un... Ça, ça m'embête un peu mais pour le moment J'ai pas envie de vous faire un on-ride Alors je vous en ferai un d'ici la fin de la vidéo Vous inquiétez pas il y aura le on-ride hein. Mais actuellement je veux pas vous faire le on-ride Parce que j'ai pas envie de vous le montrer Avant que tout soit terminé pour le coup Et par contre vraiment je, je suis super content Vous pouvez me faire confiance je pense en termes de fluidité on est sur quelque chose d'assez sympa Et en termes d'intérêt euh, bon, On est quand même sur quelque chose de, de relativement, euh, relativement cool Je ne sais pas du tout combien il y a de airtime Je sais pas qu'est-ce qu'on peut considérer comme réel airtime euh, Ce qui est sûr c'est qu'au niveau des G, euh, euh, etc On est vraiment bon Il y a pas mal de virages, pas mal de levées, de montées Enfin euh, de montées-descentes tu m'as compris euh, Vraiment, euh, Vraiment super content alors je vais vous montrer un petit peu du coup de, en, vue, euh, en vue aérienne comment ça rend Je vous laisserai donc imaginer le on-ride actuellement euh, Mais je ne ferai pas tout de suite le POV mais vous le verrez plus tard Donc globalement ça commence ici Ah ben voilà on va pouvoir suivre ce wagon Donc ça commence ici tranquille Il y a l'autre qui passe juste au-dessus en plus c'est assez formidable Alors il y a 6 wagons qui tournent en permanence avec plusieurs zones de freinage Alors ça ça reste à voir comment je vais euh, amener la chose si, euh, Parce qu'en fait les zones de freinage c'est assez long à attendre euh, J'ai pas envie que les gens tombent malades Encore une fois parce qu'ils vont se faire mouiller Et le problème c'est que rester sur place mouillé C'est un petit peu pénible si c'est trop long Donc je ne sais pas trop encore comment Je vais faire peut-être que je vais basculer de nouveau en mode standard Mais en laissant les zones de freinage De sorte à ce que ça fasse quand même réaliste Donc euh, ça ça reste à voir Vous voyez, parce que là, le problème c'est que ça reste en haut De euh, la montée crémaillère et ça j'aime pas du tout Ça je n'aime pas du tout euh, et si je réduis bah c'est pas cool Parce qu'il y aura vraiment zéro rentabilité euh, Donc euh, peut-être que je repasserai en, en standard Mais globalement vous avez à peu près l'idée Je vais accélérer le temps pour vous montrer Voilà donc là c'est parti pour la première descente Donc avec euh, quand même euh, de la vitesse Qui est relativement bien gérée Vous allez le voir Et vraiment en termes de fluidité Faites-moi confiance Mais je suis tellement content Ça n'a tellement rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire Voilà donc c'est plutôt sympa Ça passe en dessous Des suivant. Voilà j'ai laissé donc ces roches avec les cascades d'eau pour m'aider justement à thématiser. Et Saturne Hop, je vous la fais en accéléré également. On va suivre le wagon suivant, du coup, comme ça on se casse pas la tête. Donc, avec juste ici, hop, la descente aux enfers, bien sûr. Donc, on est dans la cascade d'eau. Je mets en accéléré, bien sûr. Donc, là, vous voyez l'intérêt. Enfin, euh, du coup, vous voyez pas, mais l'intérêt ici. Euh, bah, du coup, on n'est pas sur le bon wagon, mais l'intérêt ici reste toujours bon. Avec une petite animation ici. Voilà, alors j'ai voulu faire, ça c'est pour moi, c'est pour mon réalisme J'ai voulu faire en sorte qu'il y ait un trou là hein. Personne ne le verra de toute façon mais C'est pour se dire que le, le mannequin ressort quand même de quelque part Voilà, là on passe à côté de la cascade Un autre bateau qui est sur le, le Teco Et puis une deuxième montée euh, crémaillère hein, Qui elle va, va plus vite et va moins haut Mais là c'est ma partie limite préférée euh, Clairement là tout ce qu'il y a ici c'est ma partie préférée Jamais de la vie je ne toucherai euh, à ce que j'ai fait ici en termes de fluidité, mais vous allez me, me pomper le dar. Ah, je vous le dis, vous allez me pomper le dar, vous allez être fier de moi. Alors, comme dit, on fera le on-ride après. Je vous montre en vue extérieure, pour vous donner à peu près une idée, mais je vous assure que là, on est sur quelque chose d'assez cool. Là, tu lèves les bras en l'air. Je vous assure qu'en vue POV, c'est génial. Tac. Ça monte, ça descend, ça tourne. Gauche, droite, gauche, droite. Là, on prend bien le temps de récupérer. C'est un truc ultra fluide ici. J'ai hâte de vous montrer le on-ride. Vraiment, hein. J'ai hâte de vous montrer le on-ride Mais d'abord je veux vraiment euh, continuer au mieux euh, La thématisation euh, Pour euh, vraiment être à, à fond dans le truc euh, donc là bah Après j'ai rien touché au niveau de l'entrée et tout Juste la sortie je sais pas pourquoi elle s'était cassée Donc euh, moi ce que je suggère c'est bien C'est que ça va permettre de la supprimer et de refaire un truc plus cohérent Enfin euh, c'était cohérent hein. euh, La sortie elle était vraiment bien Mais s'il y a moyen de faire un truc moins long c'est encore mieux Parce que comme dit je sais pas du tout où sera euh, l'allée Vu que là ça change absolument la donne euh... Déjà pourquoi elle est en hauteur l'allée là hein C'était pas prévu ça hein J'avais pas fait attention à ça Alors on peut un petit peu euh, Juste regarder ici On va continuer l'allée comme on, comme on la faisait Donc on était sur l'allée en bordure Vous vous doutez bien je fais pas le même jour hein, Que le début de la vidéo Vous, vous me connaissez maintenant euh, Là ce que j'aimerais vraiment c'est que ça fasse le tour En fait comme là vous voyez que ce soit vraiment collé euh, Mais ça va pas être possible Bien sûr que je que ça va être possible Qu'est-ce qu'il me raconte le bug voilà, déjà là, on sait que... Ah Est-ce qu'on fait une partie dans l'herbe Oui, ça peut être chouette aussi, comme ça. De faire une partie dans l'herbe et une partie pas dans l'herbe. Hop, ça tombe bien, regardez. Je vais prendre ce truc-là et je vais le mettre dans la petite partie... Euh, le petit terrain d'herbe, ici, là. Absolument parfait. On est là pour le réalisme, bien sûr. Hop Bon, les bancs, ça dégage hein, pour le moment. Pareil, il y a des fleurs qui sont sur le pavé. Ne vous inquiétez pas, on trouvera voilà la solution... Comme il le faudra, parfait Parfait, parfait, j'aime beaucoup ce qui se passe Ah ouais, non mais là, on est déjà sur un truc quand même cosy quoi, hein. On est quand même sur un joli truc cosy Alors jusque là, ça me dérange, évidemment Hop, on va supprimer Eux, tu me respectes quand même Il est débile ou quoi Voilà, de sorte à ce que ça rentre Alors bien sûr, les PNJ vont marcher dans les cailloux Mais à un moment donné, on est là pour faire, euh, pour faire un truc joli Et réaliste euh, Faut pas me casser la tête hein. Faut pas me casser la tête Par contre là, ouais, j'aurais vraiment aimé voilà De toute façon ce sera très léger les gens qui marcheront là Ah là il y a une petite pente, non ça va rien de bien euh, Dangereux, je pensais que ce serait plus dangereux que ça Parfait, hop Du coup, hop, voilà euh, Ça fait beaucoup de hop, hein. je suis désolé je m'en excuse, bon je vais tout supprimer J'ai compris. Voilà, là c'est bon Là c'est bon Ah dommage l'envers à une bûche Je sais pas si vous avez compris Ce que je veux dire euh, Ah dommage, bah écoutez c'est pas grave Ça va être l'occasion de de mettre plus de végétation ici, euh, voilà mais écoutez, ouais ce sera l'occasion de mettre plus de végétation ici, euh, bah, ça tombe bien. Hop. Déjà on va mettre le petit arbre, petit arbre ici, <rire> ça du coup, ah ben bah, voilà parfait je vais pouvoir prendre. Oh, non, je veux juste les fleurs moi. D'accord, j'ai compris. Tu ne veux pas de moi, c'est pas grave, moi je veux de toi. Hop, voilà vous avez compris l'idée, bon on va pouvoir laisser ça là. Ok du coup Oh purée Oh c'est chouette hein. Franchement c'est chouette hein. Franchement c'est chouette Ok Du coup Là la vraie question Bah écoutez parfait Là on va faire une allée Je pense de type linéaire Avec euh, justement les, les fameux trottoirs custom là euh, L'allée On va mettre du 6 mètres Aligné sur l'angle non du coup on va mettre 7 mètres parce que du coup Pour le trottoir ça va être pénible voilà Là on va relier Comme as On se débrouillera pour faire un truc peut-être plus euh, smooth Je pense que c'est pas C'est pas impossible non on peut même faire On pourra même faire ça Comme as Comme as. Hop je fluidifie là on va mettre un petit arbre Un petit truc comme ça tu vois euh, Là c'est pareil on pourrait euh, fluidifier mais je vais pas encore le faire Parce qu'il y aura une allée qui partira là bas bah d'ailleurs on va peut-être le faire maintenant, on va repartir, on est sur du 7m Voilà Et je laisse en stand-by euh, Parfait Absolument parfait Ce qui se passe messieurs dames, et, et, et vous vous rendez compte Quand même la place qu'on est en train de créer C'est à dire que, je dis pas hein, qu'il y aura forcément un flat ride ici Mais en vrai, attendez Parce que, souvenez-vous de mon idée, ouais là il est gros Il est très grand le flat ride pour ce que c'est malheureusement Mais en réalité bah, ça passerait presque du coup Mais bon vous avez à peu près l'idée, et ça c'est chouette Ouais on va même mettre en... Non, on va pas en mettre là-haut, évidemment. Mais bon, dans tous les cas, tu vois, on peut placer un petit truc. Bon, il y a toujours l'espace de faire des trucs. Je sais pas, moi, des peut-être pas des magasins, mais les trucs, les services qu'on peut trouver dans un parc d'attractions. Mais ouais, ça laisse quand même plus de place. Mais même là, on peut mettre un flat ride ici, puisque l'allée va rejoindre là. Ici, l'allée sera pas aussi grande. Je pense qu'on va faire le même délire que là. Euh, franchement, top Top, top, top ce qui se passe, hein. naïf n'a qu'à bien se tenir. <rire> hey. Et eh oui, c'est Alban12, le collabo. Alban12, il collabore avec moi, il m'aide quand même pas mal. Hein. Et, et voilà. Alors, euh, du coup. Oh, j'ai laissé ça. Ouais, parce que du coup, ça, ça m'a fait chier. J'ai dû enlever toutes les thématisations des des poteaux que j'avais fait. Euh, des supports. Euh, il tient dans le vide, là, le ref ou... Je viens de réaliser que là, le, le coaster tient dans le vide. C'est incroyable. Passerelle. Support de rail. Pourquoi il n'y a pas de support de rail, mon ref Il n'y a pas de chemin en dessous, frère. Pourquoi D'accord de... il... Bah le coaster vole Après euh, c'est pas euh... Eh vous inquiétez pas c'est la magie La magie de Noël Bon moi je voulais faire la sortie euh, Je voulais faire la sortie rapidement globalement Donc on va reprendre du bois euh, On va pas se casser la tête avec des barrières tout de suite Puisque déjà je sais pas du tout comment on va faire Pourquoi elle est relevée maintenant la sortie Qu'est-ce que c'est que cette histoire Elle était pas relevée avant la sortie ici Ah si peut-être Là ça c'est pas possible D'accord Ce qui est embêtant avec les sorties Alors ça c'est un truc vraiment regrettable C'est que les allées Enfin les allées Les files d'attente t'as vu on peut faire du 2m euh, Et c'est dommage que les sorties on puisse pas faire 2 mètres non plus Les sorties c'est forcément des allées Et le problème c'est que c'est 4 mètres au minimum Et franchement je trouve c'est chiant parce que C'est chiant quoi euh, ouais Donc là du coup je... Mais quoi Mais qu'est-ce qu'il me raconte Il est complètement tombé mais attendez mais y'a un, euh, un truc que. Y'a un truc que que je vois pas. Euh, c'est quoi ça Ah c'est le cascadeur. D'accord. Oh waouh Bref, euh, ouais, bah du coup c'est super parce que. Bah écoutez, on va descendre comme as. Puis là, normalement, euh, on fera en sorte qu'elle allait. Ça me paraît cohérent. Oh, on est sur quelque chose d'assez symétrique, hein Oh Ah Attends, ça fait des trous dans le sol Il est fou lui <rire> Moi je veux pas faire des trous dans le sol mon ref Voilà, évidemment il n'y a pas de support d'aller Parce que je suis un teubé, alors attendez Hep, hep, hep support d'aller, boum, on recommence Ah oui, attends, t'as cru que j'allais faire des supports d'aller custom C'est mal me connaître Voilà Parfait euh, bah, Du coup ça nous donne déjà l'idée de faire une petite Une euh, Petite euh... Vous savez que j'ai hésité Je pars dans tous les sens, j'ai hésité mais c'est très bien comme ça Je voulais euh, que le, le, le, le Circuit de l'eau là longe en fait la file d'attente, ça aurait été vraiment super stylé, je sais qu'il y a ça en Espagne euh, <rire> il y a ça partout en fait mais c'est des, des trucs assez sympa où la file d'attente suit le, euh, le layout dans l'eau ça aurait été chouette mais là ça aurait pas été possible parce qu'il n'y bah, a pas d'eau ici et euh, si j'avais fait ça il bah, y aurait eu euh, une, un problème de terrain avec l'allée. par contre je n'exclus pas ça pour un, un futur coaster ou un futur truc dans le genre éventuellement si je fais un truc aquatique je commencerai d'abord le layout Parce que là le, la difficulté c'est que le, la file d'attente avait déjà été faite Du coup comme j'ai refait le coaster Mais là la prochaine fois si je fais un coaster aquatique euh, Typiquement euh, euh, Typiquement un, bah, un peu comme dans l'idée euh, là, là. C'est pas un coaster aquatique mais du coup J'ai fait le layout du, du, du taco Et puis après j'ai fait la file d'attente en rebord Tu vois bah, ça je le ferai euh, Si jamais je refais un truc aquatique Voilà Ok, euh, bah écoutez euh, On va essayer de continuer la thématisation du coaster Parce que moi j'ai quand même envie de vous faire un on-ride J'ai quand même envie que vous, que vous voyez Que vous dites putain Mkolo il est trop fort euh, On va quand même repasser, maintenant que vous avez compris l'idée euh, Des zones de freinage, on va repasser sur un standard Avec 6 euh, Bah parfait avec les six, euh, six wagons On va mettre Intervalle minimum de 10 secondes euh, On va mettre intervalle minimum de 20 secondes Mais Non mais j'ai pas besoin parce que De toute façon le temps que les gens rentrent Tant que les gens rentrent ça fait déjà 30 secondes minimum Ok Il y aura 40 secondes de délai en réalité quand il y aura des visiteurs D'accord minimum Et donc ça, ça rejoindra le fait qu'ils rejoignent les zones de, de, de Les zones de, de freinage Bref je sais pas si vous, si vous suivez mon, mon truc Mais bon <rire> oh Mon Dieu. Bref allez c'est parti Thématisation let's go Allez, terminé ou pas terminé, je vous propose enfin le On N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Planet Coaster. Plein de bisous Ciao tout le monde, bon visionnage.